L'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs paraissent. Eh, hey, nous y sommes Euh, où ça va Au printemps, bien sûr <rire> Oui, c'est vrai Hier, tout paraissait moindre, et maintenant, tout revient C'est exact, mon Dédé Et qui a donné le signal de ce grand changement, à ton avis ah, c'est notre Dieu, notre Dieu, notre Créateur. Oui, c'est vrai. Et hey, Thierry, tu n'es pas vie là. Et si tu te nourris mal là, tu vas rester comme cette petite graine. <rire> oh, mes graines, tu exagères. Je t'expliquerai tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est lui, le même Dieu puissant qui a montré sa force le matin de Pâques. Tu te souviens Ah yes, je me souviens que Jésus, le fils de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés. Eh oui. Eh Quoi On avait pris son corps et on l'a déposé dans un tombeau taillé dans la roche. Ouais, c'est vrai, tiens. Soit dit en passant, je te conseille de regarder le site internet de l'association Parabole. Ah, je connais ben, Oui, j'espère bien, oui. Tu trouveras certainement, et vous trouverez, jeunes jeunes amis, un, des messages, un message sur la Pâque. faut farfouiller un petit peu partout. Ah oui, c'est facile. Ouais, toi tu le connais, c'est normal. Hein. Ah là là, on est bien là. Ah oui, que j'aime ces couleurs. Le soleil. Oh oui, le soleil, il est chaud, il fait bon. Tu as mis tes super lunettes aujourd'hui. Ouais, <rire> j'ai la classe. Ouais, exactement. Et c'est tellement beau. Après, un hiver confiné, hein, tu sais, ça fait du bien. Hein. Ah, Thierry, c'est vrai. Mais en fait, tu fais quoi ici Eh bien, écoute, je sème des petites graines pour avoir de bons légumes. Regarde-les, là. Ah, et des fruits, j'espère. Parce que ton délai, des fruits, c'est essentiel. Et surtout... Les bananes! <rire> Et en fait, comment on fait pousser les bananes? Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Nous verrons ça à la suite de cette vidéo. Tu vois, pour l'instant, je suis avec mes graines de cacahuètes. C'est déjà difficile. Tu sais, tu te rappelles, on a été les chercher chez Tiffan l'éléphant. C'est toi qui les, a, qui les a prises. Ah oui, deux, trois. <rire> eh bien, voilà. Eh bien, moi, j'essaie de les faire pousser. Il faudra du temps, on verra. Chaque chose en son temps, comme on dit. Hein Bon, mais tu sais, moi, je ne réussis pas toujours mes semences, hein, mais je fais des essais. Notre créateur, lui, fait les choses parfaitement, dans les moindres détails, donc j'ai confiance. Ah, c'est heureux à nous de l'entretenir. Mais oui, exactement. C'est vraiment formidable de voir la vie qui se fait à travers la nature. <rire> oui, tu le dis vraiment bien. Mais comment la vie peut entrer dans une si petite graine ah, bien ça, c'est encore une autre bonne question. Décidément, Dédé. Ça, c'est les mystères de la vie qui appartiennent à notre Dieu. Dire qu'il nous en a révélé plus toute petite partie. Ah oui Et c'est vrai, Dion, la dernière fois, tu m'avais dit quand nous étions en visite chez Tiffan l'éléphant, nous ne sommes rire sans la pluie. Comme une fleur sans eau, elle sèche <rire> oui, quelle mémoire tu as C'est vrai, tu pas des fois. Ah bah dis donc, super Ouais, je te fais des compliments mon Dédé. Mais tu sais, l'Éternel est un grand Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui et c'est lui qui l'a faite. C'est dans... Euh... C'est dans Psaume 95, verset 3 à... Sept Très bien, Dédé Et la terre aussi c'est mal formée <rire> Oui, tu te rends compte D'ailleurs, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », comme cette lumière qui nous vient du soleil. Ah oui, Dieu me fait penser un peu au soleil, tout en étant dans le ciel. Oui, c'est vrai. Et il peut entrer dans la serre pour faire grandir tes petites plantules c'est vrai Ah, c'est géant Oui, c'est exact, mon dédé. Et comme Jésus, qui est la lumière du monde, il peut aussi entrer dans le cœur de chacun qui veut l'inviter. Dans ton cœur, dans ton cœur. Ah, sauf si tu choisis de rester dans le noir. Ah, Oui, ça c'est vrai. Dans ce cas, tu ne grandis pas et tu deviens sec. Ouais, bof, Ouais, comme mes petites plantules sans lumière. Elles flétriront. Ça, c'est dur à dire. <rire> c'est vrai. Et elles sécheront. Mais j'espère pas, quand même. Oh, entre le soleil et le noir, la vie ou la sécheresse, à choisir, tu fais quoi, Terry Eh bien, écoute, moi, je suis gourmand. Je préfère me laisser bien nourrir par notre créateur. Comme du cacahuètes. <rire> et en plus, c'est une nourriture bio et digeste. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, tu es vraiment un bon jardinier. Oh, merci mon Dédé. Mais tu sais, sans notre créateur, on ne, pou on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Jésus est le meilleur. Ah oui, je dirais qu'il est super trop top. Voilà, c'est un bon jardinier alors. Eh oui, c'est le meilleur des jardiniers, tu veux dire. Bon, moi, ça me donne envie de faire une petite sieste au soleil. Tu viens mon Dédé ah, tiens, avec joie <rire> On y va, Ah, oh, mon dédé Ah, viens, là On est cool Ouais, c'est vrai, mon dédé Eh, mais dis donc Je veux pas faire le ravageoire Quoi, mon dédé Tu de me parler des bananes C'est important, les bananes Ah, ouais, mon dédé Bon, les bananes Écoute tu te rappelles de mes petites graines que j'avais dans la serre Ben bah oui Eh bien, les bananes, c'est pareil. Tu ouvres ta banane en deux, et normalement, tu vois sur la longueur des tout petits petits points noirs. Alors il faut les prendre, les mettre sur un sopalin, et les mettre dans la terre après, avec de l'humidité. Et normalement, après, cela devient un bananier. Ah, c'est facile ben c'est facile mais euh, le problème c'est que l'homme a modifié les bananes et on ne trouve quasiment plus de graines maintenant, c'est difficile, voilà, donc c'est plus des produits naturels et on est obligé d'acheter les bananes, voilà. Bah, c'est compliqué alors ben, <rire> voilà, pour certains légumes ou pour certains fruits c'est ça. Alors voilà, moi j'ai essayé les cacahuètes, ça avait l'air plus facile. Mais attention, je n'ai pas encore de résultats. Ah oh, dommage pour les bananes, hein. moi ça me donnait vraiment envie. Ah oui, je t'aurais vu, t'aurais fait au moins 10 bananiers là dans ton jardin, ça ne m'étonnerait pas de toi. Bah oui, c'est normal, je suis un singe. Mmh, exactement, t'es un beau singe. Bon, et on a fait cette sieste, parce que avant que le soleil se couche <rire> T'es rigolo, toi Ouais, je suis rigolo. Allez, on dit au revoir à nos amis D'accord. Ah oh, oui, au revoir les amis. Faites une bonne sieste. Oh, bah, Peut-être pas eux, hein, mais nous aussi. Oh d'accord. Ciao Allez, au revoir les amis. Nous, on fait dos, do. Ah, do, do. oh, t'as un forte coin, il exagère. <rire> je suis la Dans la nuit Mais il aura La lumière de la vie Brillons, brillons, brillons bien Du matin au soir Et du soir au matin C'est Jésus qui nous le dit Évangile de Jean Chapitre 8, verset 12 Jean 8, verset 12 Jean 8, verset 12 Jean 8, verset 12